Direction l'Inde de nouveau avec une recette de Palak Panir. C'est un plat végétarien très populaire en Inde, assez facile à réaliser. Et j'ai donc une copine qui va nous montrer comment réaliser cette recette. Donc direction la cuisine, je vais partager avec vous les ingrédients. Il nous faudra des épinards. Ici j'ai un kilo d'épinards congelés, vous pouvez bien sûr utiliser du frais. Quelques cubes de fenouil. Un oignon à couper vraiment finement. Deux tomates en petits cubes. On a euh, également donc, le fromage qu'on appelle Panir, c'est du cottage cheese. Et un mélange de garlic... Euh, D'ail et de gingembre pour les épices. Fenouil, cumin, coriandre, chili, turmeric, sel et on aura aussi euh, de l'huile végétale. Donc on commence avec de l'huile de tournesol. Pour la quantité, elle ne mesure pas. Donc du coup, vous voyez, ok, let's say, I don't know, like maybe 6 maybe six, maybe six to 8 six uh, six tablespoons. 6 tablespoons. 6 tablespoons. Tablespoons. Tablespoons. tablespoons. Ok. Mm -hmm. Or 2 servings. Ok. Oh, donc voilà, on a mis nos oignons. Dry, mm -hmm. and it slightly golden. Okay, mm -hmm. so for the fire, we are just in a less, uh, just medium. So normal medium. Medium, okay. right. okay. Okay. But you have to wait till they become... Uh... Yeah, not very golden, but just the uh, edges, corners should be. Okay. Mm. Oh, onions are golden. C'est très cool. Alors, je le on va les pas C'est Ok, on va mettre toutes les épices. L'eau, c'est qu'il y a une bonne. OK. Donc on met à, à, hum, un peu plus doux pour que le chili ne brûle pas. On va laisser les tomates en fait se commencer à fondre. On va juste passer un petit peu de temps. On met ça à soupe, mais pas un peu. Quand je refais il dit le Or Indian shop for sure, yeah, they have, yeah, right? They have yeah. So on rajoute un petit peu d'eau et on mélange. En fait l'objectif c'est que les tomates deviennent euh, deviennent de la purée. On presse les tomates en fait en même temps. Uh, ok, donc là on va passer au fromage. So I have to wait till it's hot or can I put it straight? Okay. Uh, it's not on. Okay venir les frire en fait donc là on va rajouter le féminine brick donc c'est toujours en medium fire donc on mélange bien et It's like 5 minutes right? Yeah, you can add now. Or two. Is it a lot? With the water, you keep the water? Yeah, the water is okay. Because later on you don't have water in can... 5 minutes maybe. You can be some of them okay. melt and mix. And the water will also be dry. Okay. Sure. Donc on va rajouter un peu d'eau. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Jusqu'à ce qu'on obtienne une texture euh, lisse. Soft. Soft you can see, or slightly liqui liquid. Oh, slightly liquid, liquid yes. Donc pour maintenant, on doit toujours avoir de l'eau, c'est vrai Oui. Donc ça doit être liquide comme texture. Donc elle rajoute un tout petit peu d'huile. Et voilà, la consistance, elle est prête, elle est bonne. Okay. On met ça et on va laisser 10 minutes. Non need to cover, right? Ok, on laisse 10 minutes et c'est prêt. Donc ça c'est terminé, on a rajouté du chili au dessus et ça vous pouvez le manger accompagné de riz.